J'espère que vous allez bien bon, Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire une revue brève du euh, maillot de bain euh, On va dire modest ou bien un maillot de bain hijab, un burkini Qui vient de chez euh, Lyra ou Lyra, je sais pas comment ça se prononce Lyra on va dire, Lyra Swim Suit Alors euh, pour celles qui ne connaissent pas la marque C'est une marque euh, anglaise je pense en tout cas la livraison se fait d'Angleterre et, euh, et voilà moi j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée donc je n'ai pas été payée, on ne m'a pas demandé de faire de la pub pour eux ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté avec mes propres moyens pour justement tester et vous en parler, vous donner mon honnête avis à propos euh, de cette marque là. Donc euh, comme je suis voilée, quand je vais à la mer, je mets des hijabs, je mets des maillots de bain hijab, ce qu'on appelle des burkinis, pour pouvoir nager plus à l'aise. Donc euh, pas moyen d'aller, euh, on ne peut pas aller euh, euh, à la piscine ou euh, à la plage avec... En nageant avec une robe, ça le fait pas, donc ça va coller partout, etc. Donc l'idéal pour une fille voilée, c'est de mettre un burkini pour aller à la plage ou à la piscine. Donc je sais que c'est pas autorisé en France ou je ne sais pas, je, je suis pas sûre. Mais en tout cas, dans la ville où je suis ici, en Belgique, à Turnhout, euh, à une demi-heure d'Anvers, à la piscine municipale. Euh, les burkinis sont acceptés et puis euh, j'ai déjà été avec mon burkini euh, à Taïwan, j'ai nagé euh, à la piscine de l'hôtel euh, à Taïwan, ça a été accepté euh, en Turquie, pareil, euh, à Istanbul ou à Kouchadasse, euh, les deux hôtels acceptent les burkinis donc franchement je n'ai jamais eu de problème avec mon burkini j'ai toujours nagé avec un burkini j'en ai testé pas mal de marques euh, j'ai testé euh, du site Modanissa euh, un, un burkini mais je dois vous avouer que la qualité n'était pas top j'ai gardé le haut mais j'ai changé le bas j'ai trouvé qu'il qu tenait trop chaud et qu'il tombait un peu euh, donc j'ai pris une sorte de legging euh, euh, avec un tissu bien élastique que j'avais d'un burkini précédent j'en ai acheté un en Algérie euh, dans un souk euh, comme ça euh, à Binissaf euh, j'en ai acheté aussi euh, quand j'étais en Turquie, j'en ai reçu de d'autres marques euh, qui les vendent en France, etc. Donc ils étaient plus ou moins euh, bien, certains ils étaient topissimes, d'autres un peu moins. Mais là aujourd'hui je vais vous parler du top, du top, du top, du top, t'as ça quoi. <rire> Donc franchement c'est un burkini, déjà quand je l'ai vu sur les photos... Le design, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la coupe, etc. Donc j'étais sur leur site, j'ai vu sur le top modèle, il était composé de 3 pièces ou euh, si on prend le bonnet donc ça fait 4. Euh, vous pouvez l'acheter sans le bonnet. Donc moi personnellement je l'ai acheté sans le bonnet parce que je préfère euh, mettre mon hijab en turban et bien le serrer. Je trouve que les bonnets ne sont pas très euh, ne sont pas très serrés à mon goût. Parfois quand on plonge dans l'eau, euh, ça remonte je trouve ça dommage, donc euh, s'ils peuvent créer un, un turban euh, avec le même tissu euh, euh, que le burkini, ça serait génial euh, mais un bonnet, je trouve ça vraiment dommage je n'aime pas, moi personnellement je n'aime pas donc euh, voilà, après je n'ai pas testé toutes les marques qui existent et euh, j'ai tenté cette fois-ci pour euh, l'Ira Swimsuit parce que c'était vraiment le top alors je dois vous avouer que le prix est assez élevé euh, parfois on tombe sur Modanissa lors des promos euh, c'est presque le même prix que sur Modanissa Mais parfois sur Modanissa il y a des promos Alors que sur ce site là il n'y a pas de promo euh, Donc je l'ai eu pour Allez on va dire 100 euros si je ne me trompe pas 80 et quelques euros plus la livraison Donc ça fait 100 euros à peu près Maintenant si j'avais pris le bonnet avec Le prix aurait été un peu plus élevé Mais je n'ai pas pris de bonnet Alors le burkini est composé de trois pièces Comme ceci Alors ça c'est la première pièce comme vous pouvez le voir C'est comme un maillot de bain ordinaire avec manche et j'adore la coupe sublime regardez moi c'est vraiment parfait la coupe est très très bien faite la deuxième pièce c'est les collants comme vous pouvez le voir comme ceci et la troisième pièce c'est une sorte de jupe pareo comme ça que vous allez mettre c'est comme une jupe euh, Portefeuille, on va dire, voilà, que vous allez mettre autour de, de votre, voilà, autour du bassin, voilà, autour des, pour cacher les fesses, pour cacher les formes. Euh, ce que j'aime bien dans ce burkini, alors déjà, il existe en plusieurs couleurs. Il y a plusieurs designs, plusieurs couleurs. Il y avait du noir, il y avait du, euh, du nude. Enfin, il y a pas mal de couleurs. J'ai opté pour le bleu parce que j'ai déjà du noir et j'aime pas les couleurs claires. Il y a un vert kaki aussi, je crois, qui est sublime. Mais bon, vu le prix, je ne pouvais pas me permettre deux. Donc, j'avais pris un seul et je voulais aussi tester. Je ne voulais pas me jeter à l'eau. Donc, je crois que je vais en prendre un deuxième pour l'année prochaine, Inch'Allah. Mais donc, voilà, le premier, il est... Voilà, ce que j'ai pris, c'est en bleu. Et je trouve que c'est très, très beau. C'est très chic. J'adore. C'est vraiment top. Alors, vous avez la possibilité de le porter en deux manières. Alors, vous pouvez mettre les collants d'abord. Et au-dessus, vous mettez votre maillot de bain pour que les collants n'étendent pas, que ça soit bien tenu par le maillot de bain. Sinon, vous pouvez faire le contraire. Mettre le maillot de bain, puis monter euh, dessus les collants. Alors, moi, ce que je fais quand je vais à la plage, je mets un bikini. Je mets un bikini normal. Et après, je porte mon burkini. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas très hygiénique quand c'est euh, des sous-vêtements cotants ou quoi que ce soit et puis euh, même un soutien-gorge euh, qu'on porte quotidiennement il peut absorber beaucoup d'eau et euh, c'est pas, pas génial, c'est pas cool donc je mets un bikini normal que j'ai eu sur le site SHEIN je crois et après je mets mon burkini ce que j'aime bien aussi c'est le tissu alors le tissu, les filles, c'est une bombe je n'ai jamais testé de burkini qui a cette matière là jusqu'à ce jour je n'ai même pas, franchement, le tissu Quoi vous dire Super élastique et très léger, euh, très très doux, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est le top du top. C'est marqué que les burkinis sont fabriqués euh, en Turquie, mais je crois avoir lu quelque part que c'était des tissus italiens. Donc euh, franchement, là ils ont assuré grave. Niveau coupe, design... Couleur euh, ou encore tissu c'est le top du top concernant les tailles alors euh, prenez votre taille habituelle donc moi j'ai pris du S et ça fit très très bien si j'avais pris du M ça aurait été légèrement large surtout au niveau du ventre euh, ou des fesses euh, donc prenez votre taille habituelle ça taille très bien comme les tailles européennes donc moi je fais du S j'ai pris du S euh, pour la livraison elle était très très rapide, je l'ai reçue, je crois en 2-3 jours, quelque chose comme ça euh, quoi d'autre je crois que j'ai fait le tour seul inconvénient, seul petit bémol c'est le prix, donc le prix est assez élevé c'est tout ce que j'ai à dire de négatif à propos de ce Burkini là, donc si vous voulez euh, voir une photo de moi, donc je vais vous mettre une photo du mannequin sur leur site, comment elle le porte vous allez la trouver ici, euh, il existe aussi pour les grandes tailles euh, maintenant si vous voulez le voir sur moi Je vous invite euh, à faire un petit tour sur Instagram Je vous montrerai une photo euh, De moi à la plage en le portant Et, et puis voilà J'espère que la vidéo d'aujourd'hui, la petite revue d'aujourd'hui Vous aura plu, que ça va vous permettre De choisir votre burkini pour cet été J'espère que je ne suis pas en retard Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt Ciao